Audio Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques Dans un parpaing très dangereux La cliente a failli se faire piquer en faisant des travaux de couture Donc je vais vous montrer ça On va emmener tout le matériel, on va se changer Puisqu'on est dans la commune de Muret En Haute-Garonne Allez, comme ça on va essayer de vous montrer ça comme il faut ah. Allez c'est parti Je ne sais pas si j'ai fermé la voiture Allez, il fallait bien fermer la voiture, on ne sait jamais Allez on va aller voir ça Donc, petite intervention, un petit nid, pas, pas très gros à mon avis, et, euh, mais très dangereux. La cliente a regardé vidéos des vidéos d'Étienne et du coup, elle est contente, elle adore les vidéos d'Étienne. Allez, c'est parti. On va poser le matériel et je vous montre ça. Allez, on va montrer ça. On va tourner la caméra. Euh, vous voyez, voyez la clôture, donc la cliente était en train de faire des travaux, elle a fait un peu de vibration, avec beaucoup de chance, elle s'est pas fait piquer. Allez, je vais vous montrer où il est le nid. Voilà, vous avez vu Bon, allez, je vais m'habiller et on va aller traiter ça, on va bouger ce parpaing Allez, on va aller voir ça d'abord, on va appeler la cliente parce qu'elle voulait prendre une photo de dédé en tenue. Et pour lui, ça va pas être trop. Euh... Comment Et pour lui, ça va pas être trop. Et ça vous change. Oui, on a vite chaud après. Attendez. Oui, il n'y a pas de souci, c'est l'habitude. Que... Merci beaucoup. Donc là, je vais aller bouger le parpaing. Donc il ne faudra pas rester sur la terrasse. Et le chat Le chat, s'il reste là, ça ne gêne pas. C'est ce qui va pas... Prendre du produit oui. Ah non, le produit, il va être que dans le nid. Hein. Okay. Non, il n'y a pas de souci sur ça. Il risque de voler jusqu'ici. Ça, de... ça peut voler ici parce que moi, je vais les dénerver, du coup, ils vont m'attaquer. Non j'ai regardé, c'est bon. Merci c'est ouais. Ah ouais, donc je pourrais pas vous filmer là-bas. Il vaut mieux pas. Mais après vous je vous enverrai le lien de la vidéo, vous pourrez regarder la vidéo. Je ouais. Allez, je vous laisse rentrer. Merci Allez c'est parti. Allez, on va mettre le dernier gant. Allez, on va aller voir ça. Il vient de prendre des photos. Allez, on va se rapprocher. Je vais vous montrer ça. On va tourner l'écran. Ah, excusez-moi. Je vais traiter un nid de frelons. Il ne faut pas rester là. Oh. Je vous laisse rentrer. Je vous laisse rentrer. Merci. Donc là, les ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le premier parpaing. Ça risque de faire de la vibration. Ça va les énerver. Vous avez vu, elles par-dessous. Allez, on va allumer le produit. On va pas tarder. Donc on voit bien la galette. Ça, c'est juste une isolation. Donc bien entendu, on laisse le nid en place. On va juste faire un peu de prévention sur les autres, les autres cubes. Voilà. Et là, il faut laisser ben, les frelons revenir au nid. Allez, un petit pouce bleu. Vous voyez, Donc, il y a des petites attaques. Début de saison. Maintenant, on va repartir à la voiture en toute sécurité. vont me suivre, donc il faut faire très très attention, ne pas enlever la tenue trop rapidement on va attendre 5 minutes et vous allez voir que les frelons vont revenir au nid on va juste attendre c'est marrant, il y a un frelon d'une drôle de couleur allez. là ça m'ont oublié un peu et si on observe ils vont revenir au nid Let's <laughs> go. <laughs> Partie. Maintenant il faut laisser faire. J'arrive. Hein ne restez pas trop là quand même au cas où. Là je vais aller me changer la voiture et je fais le tour. On ne sait jamais, s'il y a un franc qui me suit, il ne faut pas que la cliente se fasse piquer. Hein C'est normal, là je fais le tour de la maison. Normalement, avec un petit nid comme ça, ça devrait suffire pour être, pour être protégé. Ah oui, oui, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais. Là, il y en a une centaine dedans. Allez, je m'enlève ça, je commence à avoir chaud, et, et j'arrive. Ah, parce qu'il fait chaud, hein. Pour une fois qu'il fait beau. Enfin, 16 juillet, et il fait beau. C'est pas trop tôt. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt les dédé t'es pas abonné à des livres là alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve